Ah, je gonne. Petit village tranquille où il ne se passe rien, sinon c'est les parties endoblées de pétanque. C'est là où j'habite. Enfin, où j'habitais. Pardon Vous c'était vraiment savoir pourquoi je ne suis plus là hum, vous ne me croirez même pas si je vous l'expliquais. Bon, ok. Mais au lieu de vous le dire directement, je vais vous raconter mon histoire. Accrochez-vous. Allô Ouais, ça va et toi Ça va et toi euh, Je voulais savoir, est-ce qu'il y a moyen que je passe chez toi Parce qu'il n'y a plus internet depuis une semaine, je suis Bah écoute, hein, moi non plus, hein, je te propose d'aller faire un foot. Ouais, vas-y, pourquoi pas Mat Mat Ah oui, Matt, désolé, je vais le raccrocher. ok bah cool, j'ai gagné du mita ouais ok j'arrive Il faudrait que je te dise un truc, Romain. Euh... Ah, mais avant, on fait un foot à l'ego. Ouais, ce si que tu veux. Moi, je t'ai défoncé Ouais, ouais. Donc, je suis sûr que t'as triché. Ouais, vas-y, de toute façon, t'as les poules, et tout. Non, je suis pas mauvais, pardon. Tiens, pour la peine je te donne les mitaines. Euh, ouais, pourquoi tu me donnes des mitaines Attends, regarde. Déjà, de une, il y en a une qui est explosée. Voilà. Après, attends, je vais essayer. C'est merveilleux d'avoir des mitaines. Ouais, vas-y, bah, elle es est trop Ouais, mais j'ai pas rien, moi. C'est le vendeur qui m'a dit que c'était la mode. Qu'est-ce que je j'y passe Ouais, vas bah, dis plutôt que tu, veux, tu veux les voulais pour toi et que tu les achetais pour faire genre des ouvriers. Euh, je peux te rappeler que j'ai les mains plus grosses que toi, déjà. Vas-y, fais Bah bon, Attends, je vais les essayer. C'est quoi des gars, j'en va les mettre? Mais mais, mais qu'est-ce qui se passe? Wa, wow, elle est chou